Salut les amis, bienvenue sur la chaîne JID, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, oh yeah, <rire> j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, que tes amis, tes chiens, tes animaux, tes poissons, tes poissons, comme tes nous. Voisins. tes voisins. <rire> Donc là c'est la Caroline du montage qui vous parle euh, je suis retombée sur cette vidéo et je me suis dit ce serait vraiment pas mal de la monter et du coup j'ai rajouté des parties comme je suis là où euh, je vais réapparaître dans la vidéo parce que j'ai voulu préciser certaines choses que j'ai pas précisé lors du tournage de la vidéo donc voilà j'espère que tu as compris ce que je vais te dire là et on continue on regarde la vidéo Est-ce que toi tu as déjà eu un vrai pote, un bête de pote, c'était ton pote, ton sang, ton frère mmh, Mon frère, frère. Déjà eu un, un véritable ami J'ai eu un véritable ami mais c'était euh, c'était, je dirais euh, quand j'étais gamin quoi C'est à dire de, de 5 ans, 12 ans, quoi. après ces films j'ai plus eu de meilleurs potes. Voilà j'ai eu des connaissances, des gens que je connaissais mais bon en fait, je ne m'attachais plus. Je suis d'une famille qui a beaucoup voyagé, c'est-à-dire euh, par exemple peut être en France, des on se retrouve en Allemagne, on se retrouve voilà. Donc au fur et à mesure pour moi, ben, l'intérêt d'avoir des amis était complètement était complètement banni quoi. C'était euh, voilà. en fait tu voulais plus te faire des amis ouais. pour ne pas avoir à les quitter. À les quitter donc euh, finalement c'est euh... resté en moi. Je me disais euh, pourquoi je me faire des amis alors que, que vous, demain, je ne serais pas là. Je, voilà, je ne m'attachais plus. Voilà que voilà, les gens bien sûr, euh, ok voilà. Quand... Voilà quand j'ai gâte contact avec eux, on parle mais ce n'est pas vraiment, tu sais, pote, pote, pot, pot, quoi, c'est pas, voilà, ouais, ouais. je te connais mais je m'attache pas à toi en fait, okay. ouais, sauf à ma femme bien sûr. Moi je suis ta meilleure amie. Ah bah oui, frère. Du coup, c'est comme Francis, euh, tu n'as pas eu l'occasion dans ta vie de créer une amitié solide, j'aimerais quand même te dire qu'il y a une amitié que tu peux créer. Même si tu fais partie des gens qui bougent beaucoup, qui n'est pas stable, qui ne restent pas toujours dans la même ville, il y a une amitié que tu peux créer et c'est une amitié avec Jésus. Parce que euh, dans sa parole, Jésus nous fait une promesse. Et cette promesse, c'est qu'il sera avec nous tous les jours dans notre vie, qu'il ne va jamais nous délaisser, qu'il ne va jamais nous abandonner. Et Jésus ne ment pas. C'est l'ami qui te faut. C'est clairement l'ami qu'il te faut. J'ai eu euh, des amis. Oh, toi, tu donnes une bande, toi. Ouais, eh, vraiment, oui. à de mmh, j'avais ma bande mmh, d'amis. La bande, là, la bande, arrête, là. Arrête. ouais à j'avais ma bande d'amis, si vous vous reconnaissez dans le collège. <rire> c'est elle, c'est elle, elle qui à faisait fait... les graffitis au collège. J'avais ma bande d'amis. On était une bande. C'était des... cool, c'était cool. Mais euh, oui, j'ai toujours... J'ai eu, eu dans ma vie une personne que j'ai beaucoup aimée. On est amis depuis quand même. J'étais en primaire. La maternelle Presque la maternelle. Enfin, début primaire, donc on va dire. C'est quoi le primaire Section des cours euh, CP. Il y a eu un problème. Et c'est, entre guillemets, je sais pas pourquoi, cette amie a décidé de ne plus me parler. Tu vois mmh. Ok, donc ce que j'ai omis de dire dans la vidéo, c'est que c'est une rupture amicale qui m'a fait du mal. Je me suis remise en question. Je me suis demandé est-ce que j'étais une bonne amie <rire> ont dû assurer pour répondre à mes questions et ça va, <rire> aujourd'hui ça va très bien mais il euh, y a peut-être des personnes qui ont regardé de la vidéo, qui ont vécu des ruptures amicales qui, le, qui les ont fait mal euh, qui ont peut-être le cœur brisé à cause de ruptures amicales parce que je crois qu'on peut avoir le cœur brisé à cause de ruptures amicales comme on peut avoir à cause de ruptures amoureuses <rire> et euh, du coup j'aimerais juste te dire que Jésus c'est celui qui pense les blessures de cœur parfaitement Ok Et surtout, je voudrais euh, t'inviter à l'avoir comme ami Parce que Jésus ne va jamais te trahir, Jésus ne va jamais te décevoir. Euh, dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit que euh, même si plein de choses changent autour de, de nous, il y a une chose qui ne changera jamais, c'est l'alliance qu'il a fait avec nous. Et cette alliance, tu sais c'est quoi C'est de nous rendre heureux. Et un ami qui veut te rendre heureux, c'est le meilleur ami que tu peux avoir. Du coup, choisis Jésus comme ami. <rire> Moi, je l'ai fait. Et euh, aujourd'hui, je suis épanouie. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours nous entendre. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille, tes projets professionnels, tes projets personnels. Ton foyer. Ton foyer. Tes voisins. Tes voisins. Ton entourage. Ton entourage. Au revoir <rire>